« Ah oh bonjour, vous êtes là, je ne vous avais pas vu. » En tant que fan de F1, on aime les pilotes, certains plus que d'autres. Que ce soit en fonction de leur succès, de leur personnalité ou simplement parce qu'on aime bien leur gueule, on aime les pilotes. Mais à ma connaissance, je n'ai jamais connu de pilote qui faisait vraiment l'unanimité lorsqu'il était en activité sur le plateau. Ayant eu la chance de voir Michael Schumacher gagner 3 dimanches sur 4 dans les années 2000, je me rappelle qu'il n'était pas particulièrement apprécié. Il y avait évidemment beaucoup de fans, mais il y avait également un autre côté de la fanbase qui ne l'aimait pas, parce qu'il gagnait trop, soit parce qu'il l'accusait de tricherie vis-à-vis -vis de choses qu'il s'était passées pendant les années 90. Fernando Alonso, qui a souvent été accusé d'avoir un trop sale caractère et d'avoir un amour inconditionné pour lui-même. Lewis Hamilton, quant à lui, fait toujours polémique avec des déclarations maladroites et, on doit se l'avouer également, le fait qu'il ait gagné pratiquement une course sur deux depuis 2014. On peut donc en déduire que la personnalité peut avoir un impact dans notre appréciation des pilotes. Pourtant, sur ces dernières années, si je vous parle de pilotes comme brendon hartley ou marcus erickson on peut dire qu'effectivement ce sont des personnalités très sympathiques mais qui n'ont pas une grande côte de popularité simplement parce que sur la piste ils ne nous faisaient pas rêver et je ne parle évidemment pas des jeunes pilotes fraîchement arrivés en formule 1 qui se sont très vite fait une réputation assez ambivalente comme des max verstappen ou esteban Ocon, qui certes sur la piste savent faire parler leur talent mais qui en dehors de la piste ont un caractère qui en refroidit plus d'un donc quand il est question de pilotes talentueux comme Hamilton, Vettel, Alonso, Verstappen et sans doute plein d'autres, la fanbase se divise en deux clans, ceux qui adorent ce pilote et ceux qui le détestent. Et en dehors de ces pilotes qui sont soit adorés, soit détestés, il y a ceux qui laissent complètement indifférents, comme des Nico Hülkenberg, Carlos Sainz ou Sergio Pérez. Sans dire non plus qu'ils n'ont pas leurs propres fans, mais simplement que l'engouement autour d'eux est plutôt réduit par rapport aux autres. Dans le paddock de ces dernières années, deux noms ressortent principalement pour moi deux noms de pilotes qui sont généralement appréciés par les fans d'à peu près tous les pilotes, à savoir Daniel Ricciardo et Kimi Raikkonen. Leur fanbase n'est sans doute pas en tête de liste des fanbases les plus actives comme celle de Verstappen ou Hamilton, mais ce sont des pilotes qui se retrouvent généralement dans la liste des pilotes préférés de chacun. Dans les années 2000, Raikkonen était dans l'ensemble un pilote très apprécié parce qu'il était très bon, mais assez craint parce que en dehors de la piste, il était assez taciturne et peu bavard. On le connaissait un petit peu taquin, mais généralement il était suffisamment discret pour ne pas avoir autant de popularité qu'il l'a depuis Abu Dhabi 2012 et depuis également la naissance des réseaux sociaux. Mais l'humour, la positivité et l'agressivité en piste de Daniel Ricardo en font également un des pilotes les plus appréciés du plateau. Mais comme je le disais, quand il est question de vraiment faire ressortir quels pilotes sont préférés dans l'ensemble du plateau, ces deux-là ne ressortent pas en tête de liste. Ceux qui ressortent vraiment en tête de liste sont ceux qui sont soit adorés, soit détesté. Arrivé tout juste au début de l'année 2018 en F1, Charles Leclerc, après quelques premières courses assez moyennes, est très vite devenu un favori pour euh, remplacer Kimi Raikkonen chez Ferrari pour 2019 et l'annonce a été faite dès la rentrée de septembre. A seulement 21 ans, il devient un des plus jeunes pilotes à avoir jamais piloté une Ferrari et surtout, il entame cette saison avec un capital sympathie déjà énorme grâce à ses performances, justement des performances qui ont été très remarquées dans une voiture des plus modeste la saison dernière, et c'est justement grâce à ses superbes performances qu'il a déjà un super capital sympathie auprès de la communauté des fans de F1. Ça fait beaucoup de fois le mot super dans la même phrase, mais c'est super pas grave. Mais là, vous allez vous rendre compte que mon argumentation est extrêmement bien construite, car je vais revenir sur ce que j'ai dit un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Le fait d'être un excellent pilote et de faire des superbes performances ne suffit pas pour avoir un capital sympathie auprès de la fanbase. Donc, qu'en est-il de sa personnalité Est-ce que c'est un pilote très capricieux Est-ce que c'est un pilote qui a un melon énorme Est-ce que c'est un pilote qui fait des déclarations plus que maladroites dans la presse eh bien non, Charles Leclerc c'est un gentil. Et aucun doute là-dessus, il est toujours ouvert à la plaisanterie, il est toujours ouvert à la discussion, et surtout Charles Leclerc il est toujours en train de s'autoflageller. il est toujours en train de dire qu'il a fait des mauvaises performances, il est toujours en train de dire qu'il a fait des erreurs, et il le dit toujours avec une certaine colère contre lui-même, jamais redirigé contre les autres, mais toujours contre lui-même. So I am so stupid. Donc pour ce qui est du melon, je pense qu'on est plus près du raisin et du noyau du raisin. Lorsque Ferrari a présenté sa voiture pour 2019, il a été très clair par Mattia Binotto que Charles Leclerc attaquait cette saison en tant que numéro 2 et que Sébastien Vettel allait avoir toutes les cartes en main pour se battre. Et lorsqu'on a demandé à Leclerc quel était son avis, son ressenti vis-à-vis -vis de ça, Leclerc a dit très clairement que c'était à lui de prouver qu'il méritait de ne pas être un numéro 2 et de devenir le numéro 1 de cette écurie. Donc là, on a affaire à un petit garçon tout mignon, tout gentil, tout innocent, mais très intelligent. Mais l'histoire a montré que ça ne faisait pas tout d'accepter sa condition de numéro 2, d'être gentil, d'avoir la tête sur les épaules, mais avec un minimum de talent néanmoins. Si je vous donne par exemple le nom des gentils, David Coulthard, Rubens Barrichello, Felipe Massa, ou encore Valtteri Bottas, et si on les compare aux méchants Michael Schumacher, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, ou Lewis Hamilton, on constate qu'il y a une très légère différence de palmarès entre ces deux catégories de pilotes. Alors au moment où cette chronique est enregistrée, il y a eu simplement deux grands prix de cette saison 2019, mais le dernier grand prix de Bahreïn a montré que Charles Leclerc n'avait pas peur d'attaquer Sébastien Vettel et de montrer qu'il était digne de prendre le rôle de numéro 1 au sein de l'équipe. Donc au final, Leclerc peut combiner à la fois ces deux casquettes, d'être à la fois un pilote extrêmement talentueux qui sait être agressif en piste, et aussi cette casquette de pilote qui est tout gentil à qui on a envie de faire des câlins. Mais je pense qu'il y a aussi autre chose qui favorise ce capital sympathie et qui, je m'en excuse d'avance, va devoir faire digresser mon argumentation plus basée sur le logos auprès du pathos. Alors pour parler avec des termes un petit peu moins péteux, je vais faire digresser mon argumentation basée sur la logique à une argumentation basée sur l'émotionnel. Et je sais que j'aime pas bien faire ça et j'ai pas bien envie d'aborder ce sujet, mais on est obligé. Attachez vos cœurs et préparez vos mouchoirs et remontons en langue de grâce. 2013. Grâce au soutien de la Ferrari Drivers Academy à laquelle il appartient, Jules Bianchi parvient à trouver un baquet chez Marussia pour la saison 2013. Il se fait sincèrement remarquer auprès de tout le monde en tant que débutant. Il domine son équipier et fait des performances assez solides, très peu d'erreurs, et parvient même à embêter de temps en temps les autres écuries de fond de peloton qui sont juste devant les Marussia. Et comme on le sait, en 2014, il se fait encore plus remarquer en terminant 9e du Grand Prix de Monaco, en marquant deux points complètement mérités, étant les premiers de sa carrière et les premiers de l'écurie Marussia. Pour les essais privés Estivo, il remplace Kimi Raikkonen chez Ferrari pour faire une journée de test avec la Scuderia. Tout le monde y voit évidemment un signe précurseur de son avenir qui est déjà tout tracé pour terminer chez Ferrari. Et on parle déjà de lui pour monter chez Sauber pour 2015 qui est toujours une écurie assez modeste mais qui lui permettra de mieux mettre en avant son talent et de progresser. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qui s'est passé ensuite mais comme tout le monde le sait, des fois la vie est très méchante et on a envie de la frapper très très fort. Mais en 2016 et particulièrement en 2017, un nom qu'on avait l'habitude d'entendre un petit peu en fond, comme ça, sans y faire attention commence à devenir de plus en plus fort c'est évidemment celui de Charles Leclerc Jules Bianchi était évidemment très affilié au nom de Charles Leclerc vu que c'était son parrain et que également la famille de Bianchi a beaucoup aidé Leclerc à continuer sa carrière dans le sport automobile, particulièrement lorsque Bianchi a parlé à son manager Nicolas Todd du talent de Charles Leclerc et qu'il l'a également pris sous son aile pour l'aider à rejoindre également les rangs de la Ferrari Drivers Academy. Il domine le championnat de 2017 de Formule 2 et semble prendre symboliquement le flambeau tristement laissé au sol par Jules Bianchi. Qui qui était lui aussi un pilote extrêmement apprécié pour son humilité, sa sympathie et également son talent. Charles Leclerc est-il ce pilote ultime qui est destiné à réunir tous les fans de Formule 1 sous son emblème Non, non, non, je suis désolé mais euh, non, pour une raison très simple, c'est que si Leclerc continue d'être aussi bon et qu'il continue d'être dans une écurie aussi bonne que Ferrari ou du moins dans une écurie qui peut l'aider à gagner des courses et gagner des titres, on risque d'en avoir marre tellement qu'il est destiné à dominer la Formule 1. Alors évidemment, ce ne sont que des spéculations, donc je vais en revenir au point principal de ce que je voulais dire. Oui, Charles Leclerc est un pilote extrêmement apprécié et ce qui a fait germer cette idée dans ma tête, c'est en voyant euh, le pourcentage de votes qu'il a reçu euh, pour euh, le pilote euh, du jour euh, lors du Grand Prix de Bahreïn puisqu'il a obtenu 50% des votes pour être élu pilote du jour au Grand Prix de Bahreïn. Et de mémoire, en 3 ans d'existence, je ne crois avoir jamais vu... Bonjour, je suis le Michael du montage. Vous m'avez sans doute déjà vu dans des vidéos telles que la review de l'année 2018. Ou encore la chronique dédiée à Netflix, la série de Formule 1, est-elle faite pour tout le monde Je me permets de vous contacter car je constate que mon acolyte, ici présent, a fait quelques erreurs en disant que Leclerc avait été le premier pilote à avoir plus de 50% des voix lors du vote pour le pilote du jour. C'était évidemment une approximation qui était une simple déduction mais j'ai constaté que c'était faux. Car il y a eu l'année dernière même des cas où par exemple Pierre Gasly ou Max Verstappen ont dépassé plus de 80% des voix. Mais je me suis permis de faire cette petite interruption pour te faire remarquer deux choses. Tout d'abord, toi, jean commentaire que j'apprécie beaucoup car tu écris des commentaires et j'apprécie beaucoup échanger avec toi. Ce n'est pas la peine de me le faire remarquer dans les commentaires car je l'ai constaté comme tu le constates. J'ai également constaté qu'il y avait également de trois petites approximations mais je les ai laissées car au final... On s'en fout, le fond me semble être plus important que de savoir si 2-3 détails sont erronés. Mais tu peux quand même t'amuser à me le faire remarquer, auquel cas je mettrai un petit cœur à côté de ton commentaire pour dire que je t'aime et que je t'ai lu. La seconde chose que je voulais te dire... C'était quoi bordel T'as pas mal celle-là. La deuxième chose que je voulais te rappeler, c'est que comme tu as pu le voir au tout début de cette chronique, je l'ai réalisé en caleçon. Voilà c'est tout. Excusez-moi si j'ai quelque chose qui me passe devant la tête. Oh, ce truc, cette perruque, c'est chiant, là. Bref, on y retourne. Un pilote avoir plus de 50% des voix pour être nommé pilote du jour. Alors, qu'est-ce que ça prouve euh, Qu'il y a au moins déjà une bonne trentaine, voire quarantaine de pourcents de votes néerlandais qui sont donc adressés logiquement à Max Verstappen, comme on le sait, et que euh, tout le monde ne veut pas voter pour euh, le pilote qui semble avoir été le meilleur et que. Euh, on va donner son vote au pilote que l'on aime, que l'on soutient, etc. Mais 50%, c'est quand même énorme. Et ça ne veut pas dire que les autres 50% n'aiment pas Leclerc. Simplement qu'ils ne voulaient pas voter pour lui. Et puis on s'en fout, c'est qu'un vote, bordel. Mais ça prouve que déjà, il a un capital sympathie énorme. Parce que c'est un excellent pilote. Parce qu'il est extrêmement sympathique. Et que c'est un pilote qui semble avoir au-dessus de sa tête quelque chose d'extrêmement mystique. À un je-ne-sais-quoi, que c'est un pilote qui semble avoir tellement souffert, que ce soit par le décès de son parrain Jules Bianchi, ou du décès de son père, que quelques jours avant le Grand Prix de Bakou de Formule 2, qu'il a dominé haut la main, et lors de la saison 2018, où il a également été victime d'énormément d'accidents, dont un où une roue a failli lui passer la tête, mais où sa vie a été sauvée parce qu'un dispositif a été mis au-dessus de la tête des pilotes, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette affaire, mais je trouve qu'il y a beaucoup de symbolique là-dedans. Et ce Grand Prix de Bahreïn, qu'il était destiné à gagner, il a à nouveau souffert d'une injustice. Donc j'espère que vous avez pu suivre un petit peu ce que je voulais exprimer, qui, ce qui était dans ma tête, parce que j'ai tendance à dire un petit peu tout ce qui me passe dans, dans ma tête, un peu à droite à gauche. Ah, C'est marrant, il y a une bestiole là-dessus. faudra vraiment que j'aille au coiffeur. Ah, je me raser la tête. J'ai toujours eu un petit peu de mal à soutenir un pilote... Mais je vais peut-être m'acheter une casquette Ferrari avec un numéro 16.